La cour administrative d'appel, c'est une juridiction qui est chargée de traiter des appels sur des jugements de son ressort, c'est-à-dire les tribunaux administratifs de Lyon, de Grenoble, de Clermont-Ferrand et de Dijon. C'est une structure de taille modeste, enfin, en moyenne, parce que je ne sais pas quel est le référentiel, mais enfin, on est à peu près une centaine d'agents magistrats et greffes confondus. Et la chambre, enfin la cour, est répartie entre sept chambres qui sont spécialisées par matière. Euh, et pour ma part, je suis affectée dans une chambre qui est spécialisée en droit fiscal. Mon rôle dans le cadre de ce projet, c'était d'accompagner l'équipe d'étudiants qui jouaient le rôle des magistrats. Euh, avec euh, alors une partie un peu théorique euh, où j'ai donné un, un, ah, un, un enseignement sur, sur le contentieux administratif et une partie beaucoup plus pratique, pratique euh, qui visait en fait, à les aider à, ré à rédiger un, un jugement ou un arrêt selon les années. On était en première instance ou en appel, on a même été en cassation. Donc l'idée c'était de les aider à, à rédiger... Euh, un document qui euh, serait exactement conforme à ce qu'on peut prendre, sans intervenir sur le contenu, en laissant les étudiants entièrement libres euh, de l'analyse des questions qui leur a été soumise, mais en revanche en, euh, en apportant mon, mon expertise sur la rédaction et euh, le déroulé logique euh, euh, du raisonnement que suit le juge quand il doit euh, juger un dossier. Alors, j'ai longtemps euh, souhaité être enseignante, donc j'ai hésité pendant longtemps, puis je, je suis devenue juge, euh, et euh, je me suis rendue compte, rendu compte qu'on pouvait quand même euh, avoir des activités d'enseignement avec ces fonctions, mais euh, le temps passant et les responsabilités augmentant, j'avais de moins en moins de temps, long long temps long à consacrer à des activités d'enseignement en long cours, notamment en particulier du TD. Et euh, là, moi, le format m'a vraiment plu parce que... Ce que j'aime enseigner en tant que praticienne, c'est surtout le contentieux. C'est là-dessus là que je pense peut-être avoir euh, une plus-value pour les étudiants, parce que je ne suis Absolument. pas universitaire, sur des sujets plus théoriques. Euh, oui, j'ai des pratiques, mais je pense que là où c'est intéressant pour les étudiants, c'est l'aspect vraiment pratique du contentieux. Euh, et là, donc le projet, il permet euh, à la fois de le faire de façon un peu théorique, dans, dans un cours un peu générique. Mais surtout, ensuite de mettre tout de suite en pratique, qui a été vu Et ça, c'est un travail que je trouve très intéressant et plus parlant aussi pour les étudiants. Euh, voilà, de voir illustrer des concepts dont j'ai pu parler avant et puis de les rappeler en, en les pratiquant. Ce que les juges font eux-mêmes, d'ailleurs. Alors, moi, euh, en tant que juge, c'était plutôt sur les thèmes qui ont été retenus. Euh, C'est vrai que le, le thème qui a été retenu par euh, le projet Lyonnais, mais donc qui a pris des dimensions euh, pré-européennes, c'était les nouvelles technologies. Et euh, c'était des sujets sur lesquels j'avais jamais vraiment euh, eu l'occasion de réfléchir. Parce que, alors, le juge, euh, il est, surtout le juge d'appel, il est un peu tourné vers le passé, euh, vu qu'il juge des dossiers... Euh, ont été jugés quelques années avant, qui portent sur des litiges datant encore plus, euh, euh, enfin, qui sont encore plus inscrits dans le passé, avec des, des lois qui sont même plus en vigueur. Euh, alors évidemment, ça n'empêche pas qu'on doit se positionner, euh, enfin, ça n'empêche pas le juge de réfléchir à la société dans laquelle il est, laquelle est vers l'avenir. Mais c'est vrai que le sujet des nouvelles technologies, euh, moi, en tant que praticienne, je n'ai pas tellement à me le poser, sauf, euh, c'est vrai, avec la, la numérisation de la justice. Euh, où là on retrouve quand même l'aspect nouvelle technologie mais euh, bah, moi ça m'a permis voilà d'en de, savoir plus sur ces questions, à titre personnel. Euh, oui enfin moi je, je trouve que c'est très concluant comme, euh, comme projet. Euh, D'ailleurs, euh, là, une des étudiantes que j'avais accompagnée pendant euh, le projet euh, m'a ensuite demandé si elle pouvait faire un stage à la cour. Euh, et je, elle, est, elle est arrivée hier, hein, donc elle est en stage pendant une semaine à la cour. Donc déjà, ça permet euh, voilà, de rencontrer des professionnels, d'éventuellement faire des stages. Mais indépendamment de ça, euh, oui, je trouve que de pouvoir tout de suite euh, voir comment on en pratique ce qu'on apprend, euh, c'est, j'imagine, enfin, si j'avais pu faire ça euh, quand j'ai fait mes études de droit, je pense que <rire> j'aurais euh, beaucoup gagné. Euh, et puis même, je trouve pour les professionnels, c'est intéressant aussi euh, de, de recevoir des étudiants, de, de façon expliquer ce qu'on fait euh, à des personnes extérieures. Ça amène aussi à se reposer les questions. Euh, à ce qui nous, enfin, comment dire à reformuler des choses qu'on a oublié de d'interroger parfois donc euh, non c'est intéressant à tout point de vue pour, pour les étudiants et pour les professionnels et euh, oui enfin moi je trouve que c'est très con, convaincant comme projet quoi. sur cette question, je n'ai pas forcément euh, d'idée précise, je, je peux simplement euh, donner une idée, mais qui a déjà été euh, euh, prise, si on peut dire, mais je pense qu'on n'en parlera jamais à trop. trop. J'ai assisté au, au lancement en fait, d'un procès fictif organisé par l'OSCE sur euh, le droit des personnes handicapées, et dont le but euh, est de sensibiliser euh, les étudiants à, aux droits des personnes atteintes d'un handicap. Et euh, euh, je, Enfin, J'ai trouvé que c'était un sujet euh, très intéressant. Euh, après, sinon, c'était plus par rapport, euh, je trouvais, au niveau d'études de, euh, des étudiants qui participent. Là, je me disais, pour les étudiants qui en sont encore au début de leur parcours euh, universitaire, ça peut très bien être des thèmes euh, qui sont forcément euh, euh, dans l'avenir, mais aussi dans le présent. Et Je pensais aux droits des étrangers. Euh, qui est un thème euh, très euh, voilà, actuel voilà, et qui est, est... Euh, très largement les juridictions administratives, et qui pour autant pose toujours des questions de droit nouvelles. Donc ça n'empêche pas euh, de, de réfléchir à ces sujets en se projetant dans l'avenir. Mais je pense que pour des étudiants euh, euh, qui débutent leur parcours, c'est vraiment intéressant pour... Euh, euh, bah, pour appliquer les, ce qu'ils apprennent sur le recours pour accéder au Et puis, euh, la matière en elle-même est très riche. Donc, ça, je trouve que c'est un sujet euh, qui, qui peut être intéressant. Et après, bah, tous les sujets, effectivement, avec euh, des aspects plus techniques, beaucoup plus complexes, euh, ça, ça, ça peut être répété ensuite, ensuite dans le parcours, peut-être à un niveau plus avancé.